Nous sommes nombreux à rêver d'une vie meilleure et différente que celle que nous avons aujourd'hui. Comment se fait-il que certains ont la vie dont ils rêvent et d'autres n'y arrivent pas? Nous rencontrons bien entendu des difficultés. Nous sommes confrontés à diverses épreuves et notre environnement et notre éducation n'ont peut-être pas été favorables mais en définitive nous sommes la somme de nos actions et de nos décisions. Il suffit parfois d'un tout petit changement pour observer de nombreuses transformations. Quelle est la vie dont vous rêvez À quoi ressemblerait-elle? Si aujourd'hui, tout était possible, si vous étiez sûr de réussir, que feriez-vous? Demandez-vous ce qu'il y a de plus important pour vous en ce moment. Que pourriez-vous changer ou transformer ou pour révolutionner votre vie. Imaginez votre vie si vous exploitiez votre plein potentiel car, oui, vous avez d'énormes capacités. Vous possédez des forces, des talents dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous avez le pouvoir de dépasser vos limites, de décider d'agir. Ne laissez personne, personne vous dire qui vous êtes ou vous dire que c'est impossible. Définissez vous-même ce que vous pouvez changer et ce que vous voulez transformer dans votre vie. Qu'allez-vous faire pour créer de la magie dans votre existence. Des millions de personnes vivent des vies inspirantes, réalisent des choses qui leur sont importantes, car elles ont décidé de le faire. Si c'est possible pour elles, ça l'est également pour vous. Ça commence par un premier pas, là, maintenant. Alors, passez à l'action. Des bonnes intentions ne valent rien si elles ne conduisent pas à de bonnes actions. Personne n'a jamais vu sa vie changer juste en espérant ou pensant. Réveille-toi, si tu veux une nouvelle année, une nouvelle vie, tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier. Tu dois commencer aujourd'hui. Commence avec cette vidéo. Parce qu'une fois que tu es discipliné dans un domaine de ta vie, le reste suivra également. Il n'y a que deux douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et il y a la douleur du regret. La discipline pèse 50 kilos. Le regret des tonnes. Le moment est venu. Le secret de ton succès est déterminé par ce que tu fais quotidiennement. Fais de chaque jour ton chef dœuvre Que veux-tu changer Qu'est-ce que tu veux vraiment au plus profond de toi Quels sont les rituels qui t'y amèneront Ensuite, commence et fais en sorte que ça devienne une habitude. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui Aujourd'hui T'inquiète pas pour demain, t'inquiète pas pour hier, seulement aujourd'hui. Passe à l'action. Ne parle pas de lancer ta boîte si tu peux le faire toute la journée. Fais-le. Il y a des gens qui disent, ah bon, je vais faire ça, je vais. Je vais, au final, tu as quoi, cinq ans plus tard, ils n'ont toujours rien fait. C'est toujours en guise de projet. Arrête les excuses et lance-toi. Lance-toi et tu verras ce qui arrivera. Perso, je veux que dans mes 90 ans, je me dise, tu as fait des bonnes choses. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses et il est temps de commencer à tirer parti du monde dans lequel nous vivons et de toucher l'opportunité qui te guette. Tu as le temps, tu as l'énergie, tu dois juste décider. Décider que tu le veux vraiment et passe à l'action. Rien dans ce monde n'est impossible. Rien. Admets que tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais ça va être un travail difficile. Admets que tu es le seul responsable si tu n'as pas atteint tes rêves. Que tu es la seule raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être. Prends la responsabilité et accepte-la. Tu dois aller le chercher. Maintenant, c'est le seul moment. C'est le seul moment. Pas demain. Mais ici et maintenant. C'est le moment de décider ce que tu veux Et que tu vas le faire Demain n'existe pas Tu as seulement ce moment maintenant Ce que tu décides de faire de ce moment peut façonner le reste de ta vie Arrête de trouver des excuses et commence en ce moment Commence en ce moment Et souviens-toi toujours d'une chose, si ce n'est pas toi qui, et si ce n'est pas maintenant quand.